Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment calculer de façon numérique une adresse IP v4 avec une application appelée IP calculor. D'abord, c'est quoi IP IP veut dire Internet Protocol. C'est une représentation numérique qui identifie de façon unique une interface donnée sur le réseau. Dans la version 4 des protocoles IP une adresse IP comprend 32 buts, ce qui permet de créer 4 milliard 1094 967 1296 cela est égal à à la puissance de 32 des, des numéros uniques. Euh, les adresses IP sont conçues pour le bon fonctionnement sur le réseau dynamique. Maintenant nous allons essayer de voir euh, comment installer l'application et comment utiliser l'application nous allons rentrer dans Play store quand tu rentres dans play store euh, quand tu rentres dans play store tu écris ip ip calculor ip calcul ipcalculor tu choisis l'application là et puis tu installes comme pour moi c'est déjà installé directement Tu rentres dans ouvrir l'application Tu ouvres l'application IP Calcular Quand tu ouvres l'application tu essaies au moins de choisir une adresse IP Par exemple Moi j'ai choisi au moins une adresse IP IP privée qui est 542.168.168.168.168.168.168 .168 .168 .168 .168 .168 .168. 12.1/27/27 .27 .27 automatiquement l'adresse donne ça donne directement l'adresse l'adresse marche l'adresse marche du réseau l'adresse marche du réseau si c'est 255.255.255.224 ça c'est l'adresse marche du réseau maintenant la classe c la classe le hostname le host subnet, c'est 30. Maintenant, network adresse. L'adresse du réseau, c'est 592.168.12.0. Maintenant, le premier adresse utilisable, c'est 592.168.12.1. Maintenant, le deuxième adresse, c'est la host, 592.168.12.30. Maintenant, le bas cost adresse. Bacos adresse, c'est l'adresse du serveur. C'est l'adresse qu'on peut adopter au serveur pour qu'il y ait une bonne communication. C'est 192.168.12.31 euh, Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas aussi de vous abonner car la deuxième vidéo sera comment activer les cœurs d'un ordinateur. Merci. Merci.